Alors je vais maintenant passer euh, au rayon des planètes du système solaire. Donc mon fichier, ça s'affiche en haut à gauche là, il s'appelle astro.odt, c'est un fichier LibreOffice Writer pour, euh, writer pour écrire. Je vais copier-coller toutes ces valeurs, donc je clique gauche ici, je reste cliqué, je descends jusque en bas à droite en restant cliqué, je relâche. Je vais appuyer sur CTRL C. Donc, CTRL avec le petit doigt, C avec euh, l'index de la main gauche. CTRL C. Je vais sur mon dossier euh, calque, là, mon fichier calque, pardon. Je clique sur la cellule A1 et je vais faire CTRL V. CTRL avec mon petit doigt, V avec l'index. Et tout s'écrit automatiquement. Tout s'écrit automatiquement. Mais euh, là, ça se mélange un peu là-haut. Bon, ma première colonne, euh, c'est bon. Si je veux l'aligner sur la gauche, je clique sur « Aligner à gauche ». La colonne B, il faudrait que je la fasse un peu plus large. Je vais entre B et C. Là, il y a la double flèche qui s'affiche. Je l'écarte un peu. Et encore un petit peu plus. Colonne C, je fais la même chose. J'écarte un petit peu plus un petit peu plus, colonne D, j'écarte un petit peu plus, et encore un peu. Si je veux que tout, tout, les, tout ce qui est écrit dans la ligne 1 soit écrit plus petit, je vais me mettre sur 1, par exemple, et je vais, par exemple, dire euh, de le mettre en police 10 au lieu de police 11. Je peux avoir envie de zoomer tout ça, du coup, je vais me mettre ici, là, pour avoir un peu plus... Voilà, et là, je vois un peu mieux. Je remets mon clavier pour que vous voyez. Voilà. Alors, petit souci ici, euh, j'ai marqué kilomètres, mais du coup, là, il ne va pas vouloir le prendre en compte, lui. Il ne va pas vouloir prendre que, comprendre que c'est des nombres. Et va ben, en fait, euh, toujours pareil, je cherche à automatiser les choses. Donc, je vais cliquer gauche ici. Je reste cliqué jusqu'en bas. Hein, ça n'a pas marché, donc je recommence. Je clique gauche, je reste cliqué jusqu'ici. Et maintenant, je vais aller dans Édition, Rechercher et remplacer. Je vais écrire la KM. Donc, il va rechercher partout là où c'est écrit KM. Et je vais le remplacer par rien du tout. Je fais tout remplacer. Et là, vous voyez, en fait, il a supprimé tous les KM. Il les a remplacés par des nombres. Euh, je pense évidemment à faire euh, CTRL-S, sauf que là, je n'ai pas mis de nom encore. Du coup, je vais le mettre dans le fichier que je veux, mon fichier personnel. Donc ici, c'est rayon planète. Il faut éviter les espaces. Du coup, je mets un, un, un, un underscore, le tiré bas du 8. Là, sur 8, il y a le tiré bas, je mets ça. Et euh, voilà, du coup, mon fichier s'appelle bien rayonplanet.ods. Donc ODS, ça veut dire qu'on est en libre-office calque, en tableur. Rayon approché, et eh ben du coup, ici, euh, je vais mettre, alors je sais plus, ça dépend. Vous avez mis 1700 ou 2000. Euh, pour l'instant, je vais mettre 2000. Donc je mets les, les rayons approchés de chacune des planètes. Au, au, au millier alors attention 69 910 69 910 c'est proche de 70 000 58 000 alors 58 000 je peux le mettre à 60 000 si je mets que un seul chiffre significatif 25 400 alors normalement à partir de 5 on arrondit vers le haut donc bon, si je continue sur mon principe je l'arrondis à 30 000 24 600, ben du coup, lui, euh, je l'agrandis, je l'arrondis à 20 000. 1185, je l'arrondis à 1000, voyez, pour que j'ai à chaque fois un seul chiffre significatif. Et le Soleil, alors attention, il a 696 000, donc ça fait 700 000. Ce qu'on appelle la notation scientifique, hein, c'est euh, un nombre avec un chiffre significatif, c'est pour ça qu'on en a mis qu'un, deux fois, et 10 puissance, et le nombre de zéros. Et bien là, il y en a trois. Alors pour avoir puissance, je vais appuyer sur euh, l'accent circonflexe ici, une fois, et après j'appuie sur 3, et je fais « Entrer ». Et il s'est mis automatiquement. De la même manière, deux fois 10, le chapeau d'accent circonflexe 3 je continue attention ici je suis à 70 000 donc c'est 7 fois 10 puissance et en fait 4 de même en dessous Et le soleil, 700 000, donc 7 fois 10 puissance 5. Bon, alors ça c'est quand je l'ai fait à la main, mais euh, l'ordinateur est lui toujours aussi intelligent, enfin intelligent à partir du moment où l'homme l'a configuré correctement. Et je vais aller reprendre ces valeurs-là. Donc pour reprendre ces valeurs-là, je clique sur la cellule J'appuie sur égal et je clique sur cette valeur-là, sur cette cellule-là. Donc lui, il me dit, tiens, tu veux la valeur C2 Je dis oui, donc j'appuie sur la touche entrée. Il met évidemment 2000. Euh, je reprends ma poignée et en fait, je vais faire pour partout pareil. Donc il m'a repris les mêmes valeurs, les valeurs qui étaient là, il les a mises ici. Je centre mes valeurs. Quel est l'intérêt de faire ça c'est que c'est lui qui va les mettre en notation scientifique. Pour cela, je clique gauche, je reste cliqué jusqu'ici. Je clique droit, je prends formater les cellules, je vais dans nombre euh, scientifique, et là il va me les mettre, Alors, au lieu d'écrire 10 puissance, il va écrire E, euh, exposant, 2 exposant 3. Là, il va me mettre deux chiffres après la virgule. Euh, bon, OK, pourquoi pas Je peux dire, décider de en mettre qu'un seul. Nombre de décimales, donc deux chiffres après la virgule. Là, par exemple, vous euh, voyez, ici, il va me dire « je n'en mets qu'un ». Vous allez voir pourquoi. Notation ingénieure, c'est autre chose, donc on ne le met pas. Et là, je dis « OK ». Et eh bien, en fait euh, du coup tout ce que j'ai fait à la main là tout à l'heure lui il le fait directement euh, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit sur euh, les valeurs qu'on a là sur les euh, combien il y en a 3 6 9 11 sur les 11 valeurs c'est pas très gênant quand il y en a euh, 173 c'est plus rapide de lui demander à lui de le faire. Et puis aussi si mon rayon approchait là je me dis bon 1736 c'est près de 2000. Mais je pourrais dire aussi que c'est près de 1700 pour être un tout petit peu plus précis. Et à ce moment-là, bah lui, il me le met directement. 2440, si je veux être un tout petit peu plus précis, je peux faire que c'est 2400. Et là, du coup, il me le met à 2004. Euh, 6052, euh, bon, bah là, je vais le laisser pareil. 6371, alors 6371, je peux l'arrondir à 6003 ou à 6004. En fait, c'est plus près de 6.004. 3.390, je peux l'arrondir à 3.300 ou à 3.004. C'est plus près de 3.004. 69.910, euh, bah ça reste pas loin de 70 000. 58 58.232, je peux donc l'arrondir pour être un peu plus précis à 58.000. 25 400, euh, alors là, vous voyez, j'avais arrondi 30 000, 20 000, des valeurs qui étaient très proches, et là, si j'arrondis à 25 000, et lui, ben 24 622 pour Neptune, c'est aussi, en fait, si je l'arrondis, lui, 24 622, c'est plus près de 25 000 que de 24 000, donc en fait, je peux l'arrondir aussi à 25 000. Et euh, toujours pareil, ben lui, il me calcule les valeurs approchées euh, en notation scientifique. Évidemment, ce que j'avais écrit à la main là euh, ne va pas changer. Pluton, son rayon, alors 1185, c'est plus proche de 1200. Le Soleil, 69, euh, 696 342 et il reste pas loin de 700 000. Donc là, on a dans les deux cas la même chose. Si je veux représenter ça euh, en graphique, alors ben, je peux prendre ces deux colonnes-là, donc je clique sur l'une, je reste cliqué et je vais jusqu'ici. Édition, euh, pardon, insertion, diagramme. Et là, vous voyez, ben voilà, il m'a mis euh, toutes euh, mes planètes avec euh, leur rayon précis, entre guillemets. Euh, ici, apparaît colonne B, ça va être dans éléments du diagramme. Si, euh, là, je ne l'affiche pas, juste euh, il s'enlève. Alors du coup, je ne sais pas de quoi ça parle, hein, mais je peux rajouter du coup comme titre rayon des planètes du système solaire. Et voilà, j'ai le rayon des planètes du système, scolaire, du système solaire. Je vais enlever mon image ici. Donc j'appuie là, j'appuie sur la touche supprimer pour l'enlever. Euh, vous êtes sûr que c'est les rayons des planètes du système solaire Vous voyez, je peux cliquer et le descendre un petit peu. Mais en fait, il euh, y a un souci, non Est-ce que c'est vraiment les planètes Bon, indépendamment de si on considère que c'est une planète ou non. Euh, en fait, le soleil n'est hein, pas une planète. Qu'est-ce que je fais euh, Je peux ici cliquer sur la ligne 12, je clique gauche, puis je clique droit et je fais supprimer la ligne. Et hop, automatiquement, vous voyez, ça change tout ma configuration. En fait, je me suis trompé ou j'ai peur ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que je fais CTRL Z, ça réapparaît, ça réapparaît là. Alors, euh, on va s'en servir pour bien voir ce que ça donne. Je fais mon graphique là, vous voyez, je l'ai diminué un peu, je le mets ici. Bon, très bien. Euh, et je vais refaire la même chose, mais en prenant pas le soleil. Je vais refaire un graphique, mais sans prendre le soleil. Donc, je prends la lune, je clique ici, je vais... Je reste cliqué jusqu'à aller là, insertion, diagramme, et euh, vous voyez là, ça va me donner un tout autre diagramme. La question c'est pourquoi. Je vais dans éléments du diagramme, vous voyez ce colonne B là qui ne m'avance pas à grand chose parce que je n'ai pas dit ce que c'était, je l'enlève, et donc là je vais bien mettre euh, rayon des planètes du système solaire. Euh, je clique sur terminer. Je... Pardon, j'ai mal cliqué. Je clique ici. Je diminue un peu mon graphique. Et je clique à l'extérieur. Je prends mon graphique. Et voilà. Alors... Quelle est la différence entre les deux graphiques Pourquoi ça n'a pas vraiment la même forme Telle est la question. Il reste un petit souci. Là, c'est marqué rayon des planètes du système solaire. Là, c'est marqué rayon des planètes du système solaire. Ça n'a pas grand-chose à voir. Ici, ah, tiens, regardez, là, je suis à 10 000. Et là, en fait, je suis à 100 000. Ah oui, d'accord. En fait, c'est surtout le titre qu'il faudrait que je change. Je vais double-cliquer ici. voyez, oui, alors il faut que j'arrive à... Voilà. Euh, double-cliquer dedans. Je reprends. Vous voyez, si je n'arrive pas bien à le faire, je reclique à l'extérieur. Donc là, rien n'est sélectionné. Je clique une fois délicatement sur l'ensemble du graphique. Ensuite, je vais aller dans le titre. Donc je double clique Là, j'y suis toujours pas complètement, mais vous voyez quand je viens ici, ça s'affiche titre principal. Je double clique encore et là, je suis carrément dans le texte, dans le texte. Donc, euh, je peux mettre par exemple rayon dans le système solaire. Et du coup, là, euh, voilà, c'est pas rayon des planètes.